Bonjour, dans le défi 5B, nous commençons à travailler le déplacement autonome de Timio. Donc, ce que nous voulons, principalement, c'est que Timio se déplace en avant, en continu, donc avance, mais lorsqu'il rencontre un objet en avant de lui, il s'arrête, il recule de 15 cm, tourne à droite de 45 degrés, et ensuite on veut qu'il continue. Donc, dans ce cas-ci, il y a deux principales étapes le fait qu'il avance tout le temps et le fait qu'il puisse rencontrer un obstacle et recule. donc des fois c'est plus facile lorsqu'on commence à programmer de le traiter en deux étapes différentes donc la première chose moi ce que je veux c'est que Timio avance en continu donc je vais mettre ça dans une boucle le fait qu'il avance je veux quest ce qu'il fasse tout le temps c'est qu'il avance par contre Lorsqu'il rencontre quelque chose, je veux qu'il fasse une série d'étapes. Donc, temporairement, je vais le faire à côté. Donc, quand est-ce que je veux qu'il se mette à reculer lorsqu'il rencontre quelque chose en avant de lui? Donc, s'il rencontre quelque chose en avant de lui, quelles sont les étapes que je veux qu'il fasse? Je veux qu'il arrête. Je veux qu'il recule. de 15 cm. Je veux qu'il tourne à droite, de 45 degrés. Théoriquement, le bloc arrêté ne devrait pas être nécessaire. Mais Par expérience, j'ai réalisé que ce bloc-là, lorsqu'on ne l'utilise pas, ça arrive souvent que ça crée des problèmes. Donc, rapidement, il va détecter un objet en avant de lui à plusieurs reprises. Et c'est possible qu'au lieu de reculer une fois de 15 cm, il recule plusieurs fois de 15 cm. Donc, c'est probablement préférable d'utiliser ce bloc-là. Ça cause moins de problèmes. Donc, maintenant, ça c'est notre étape qui doit se produire, ou notre série d'événements qui doit se produire lorsque je rencontre un objet. Donc, Je peux maintenant l'intégrer à mon problème principal. Je veux donc que Sphero se déplace tout le temps par en avant. Mais s'il rencontre un objet, voici ce qu'il va devoir faire. Donc, Nous avons maintenant le programme 5B qui nous permet que Timio se déplace en continu. Mais lorsqu'il rencontre un objet, il recule de 15 cm, tourne à droite de 45 degrés et ensuite il continue à avancer.